7. Bonjour, Bonjour tout le monde, c'est Bichard. On se retrouve pour l'épisode 7 de KTM 23. On est plutôt bien. Je suis à 9 kills. Je vais dépasser les 10 kills. Ça m'étonnerait. J'ai jamais fait plus de 10 kills dans un KTM. Mais je fais KS3 kills par Bichard. C'est vraiment parfait. Devant moi et Phoenix. Nix. Non, non, run, run, run, On les attaque Non, non, non. Bon, bah go, suis-moi. Hit, Velba 17. Suis-moi, suis-moi. Oh, ils m'ont touché mon cheval. Non, non, descend, descend, descend, descend. l'autre côté. J'ai envie de les fight Mais non, moi j'ai pas envie, il vaut mieux tuer les jaunes et tout. Aïe, ils m'ont hit, bon, ce ce sera ouais. mieux Tiens, Ils sont bons à l'arc. Hein. Touché, Red 17. Non, non, non, go, go run, go run. Toucher, go run, go run. On veux pas les fight, moi, On a tenu. tellement l'avantage, mec, c'est tellement une erreur. Non, non, non, moi je te dis, il vaut mieux les clean, ils vont fight un moment. Mais t'es où je... Ah, t'es parti tout droit. C'est bon, c'est bon, vas-y. <rire> vas-y, parte par là, parte par là. Euh, on est jamais parti par là, il risque d'avoir des biscuits. Ah, des biscuits, je suis pas sûr, tout le monde est full DS. Putain, euh, mais je voulais les fights, mais t'es sûr, on peut les, pas les, les fight Les deux jaunes, il y a moyen de se les faire. Mec, euh, euh... tu veux pas aller les fights Non, moi je une, pas nous allez go Non, go, je go. veux pas aller les fights, mec, c'est mort. C'est <rire> qui le moins bon entre les deux Velba. Le Velba, on est d'accord. Ouais. Bah voilà, dans ces cas tu prends Velba et moi je prends Phoenix. <rire> non, non, non. C'est beau, nous chase plus. Vas-y go tourner à droite et on revient vers là où on les a creusés Non oh, je vais faire au moins 5 minutes dans mon dans mon épisode 7 t'as vu le, mon épisode 7 de la dernière fois il y a duré combien de temps Non j'ai pas regardé 30 secondes Non mais je regardé pas en fait 30 secondes Pour me prendre une flèche par Damien et m'ourir Tu me suis Ok, okay. Je Passe par là oui, on les fight. Oui, mais on les fight pas eux. Attends, on attend tous les. Regarde tous ceux qui restent. Tous ceux qui restent, euh, qui f... reste, il reste personne. Font... Mais oui! Tous ceux-là, on peut les tuer, mais Ça pourra faire mass kill déjà. Et nous il il en reste 8, mais Ils nous mettent encore, encore mieux. Ah, euh, Ils seraient bien, c'est il il pas Ils tout euh, dans le backpack. Euh, ai... Ai peu... Oh, devant, devant! Orange! Ah, c'est Dwarf! C'est Dwarf! Il est touché, cheval. Nice. Touché, il est mort. Cheval. Il est que non, non, non, non, il va pas. Non, mais t'inquiète je aussi, je vais le faire un diggo. Je l'ai fait, diggo. Si je suis pas bien, je remonte. Ah, il, a, il a une pioche, hein, pas moi. Ah, J'ai pas de pioche, mec. Hein. Oh, Qu'est-ce qu'il est chiant. C'est autorisé le dig down Il y a pas, il y a pas. Non, j'y vais pas, j'y vais pas. Bah attends y'a une piège en diamant là. Big down il est pas autorisé on est d'accord Big down au meetup mec C'est bon j'ai ça, ça je l'ai Ouais là. mais reviens mec reviens reviens Moi aussi je sais où il est. Il, est il, est ah, il est là Ah il est en bas Juste. tout en bas Oui mais mec on, on se donne les coups aussi Tout en bas en bas en bas il est là, là. Attends Je vois pas Ah oui c'est bon je vois Attention quand tu fais la JDGO de pas laisser de lave Il passe par là T'aimes <Gusse> quel gamin Qu'est-ce qu'il y a Mais il joue avec sa lave de merde là ça bouffon Il est là Ouais je l'ai vu Je l'ai reviens reviens Reviens reviens, reviens. <rire> T'es où t'es où Il remonte il remonte il remonte Ouais Il est juste là il est juste là Il est à côté, mec, il est à côté. J'ai Jigo, non T'as vu J'ai Jigo Non, je l'ai pas Jigo. J'ai le... failli, j'ai failli. Euh, y'a des gens dessus. Ah hein. oh, merde, vas-y, go, remonte. Mec, ça va Non, oh, je le fight, je le fight. T'es où T'es en bas il ou -life, Il est midlife, il est T'es où, t'es où J'ai jeté ma plaque! T'es où? Assez, j'ai tué. Putain, j'ai encore 0 qui et me casse. Désolé. Mec, j'en peux plus. T'as combien de gap? J'ai un port 4, tiens, Tiens, tiens cadeau. Une... T'as quoi une gap? 42. 42? Ouais. Tu il est du full P1. Oui ok. merde. Rentre, rentre, rentre, mec. Attends, attends, je stricte mon stuff. Euh... Il y a de l'or. Hein oui, il y a des gens qui sont passés au-dessus. Euh, bon, après il avait rien, ok. En oh, vrai oh, il avait oh, rien oh, du oh. tout. Okay, uh, okay. Juste des gaps et encore on n'a pas beaucoup utilisé. On peut en faire, t'as combien de villes 42 et toi J'en ai right, 29. Tiens. Bon, oh, ça valait aller en pouvoir 4. Bah oui. Et du heal. Mec, fais chier, 0 kill, t'as 10 kills, j'en ai 0. J'en ai 6, j'en ai 2. Ouais, manqué. C'est déjà ça. En plus, c'est moi qui ai le cheval de merde, j'ai pas d'armure. J'ai pas d'armure pour toi. Par contre, je vais drop tout ce qui me sert à rien là. Et j'ai fail j dégo Bon, la prochaine fois, on va, on va fight. Euh... Attends, est-ce que t'as des levels? Non, non Un de level. Char -4 fire, fire, Shark 5 Fire, ça coûte trop. Il y a des murs là, viens. Il y a des murs. T'es où Je suis derrière toi, je, je tri mon je j'ai dit. Ouais, un mur qui était pas tout à l'heure, genre j'en suis sûr que Bitex2 ils sont en train de se faire un prank derrière. Un prank Non. Il y a des murs le mur pour jump shot. j'ai des go. Dommage, j'ai pas mis le. <rire> j'ai pas réussi à mettre le bloc au-dessus, là, réussi à mettre de l'eau. Ah, devant, bye Phoenix, allez go, on les fight. Gros, on bat les couilles, les fight. Si on fight. meurt, mec, je t'encule. Ouais, moi m'a tué mon cheval, presque. Oh le punch! Il ouais, a tué mon cheval. Ouais, il y avait le back, s'il me rush. Vas-y, vas-y, tu veux. Bye Phoenix. Il me touche pas. Non, non, je suis descendu. Regarde, regarde. Reste bien me chier là, mec. Mais... Et il en cas de nécessité, genre euh, à deux cœurs, tu à moins de coeur ou moins de coeur et tu. Ils veulent toujours jouer 2 Ouais, attends, ils veulent toujours jouer 2 deux J'arrive, j'arrive. boule de neige il Ouais, moi aussi, de j'ai des boule de neige aussi un hein. peu. Et vu qu'il boule de neige, bah on boule de neige aussi. 16. Ils sont si mal pour glitch euh, comme ça j'ai vu un mec là, là y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec Rose, c'est Terdac On fait quoi, on fait quoi Euh, go pire les attirer sur eux. On a deux stacks de gap, ok Ah oh, bah, c'est in the game Vas-y, go, go, go barré, go se barre, go se barrer go se barrer go se Moi Je vais oh, fais depuis, euh, c'est bon, laisse tomber, wesh <rire> Deux stacks de gap, tu veux rien faire Un chacun ouais, je mets Pardon le... des... Non, non, non, il Mec, a... faut le niquer Non, non, non, non, c'est faux Imito, imito. Je te vous l'autre a dit qu'on de mais ça se trouve il est mytho, parce qu'une fois il y a un Aroats, un nazi On a encore 20 gaps chacun etc... Et à la fin il buté. Ça se trouve ils disent ça juste pour qu'on... Pour qu'on les laisse vivre. Hein. Donc ça se trouve ils disent la vérité moi bon alors je on les pas fait. de risque. Je Mais non mais de je préférerais risque. les fights au cac tu viennent pas là tu tu la merde On va pas toucher, il va pas toucher pas. oui mais moi il faut qu'on aille reprendre juste des, des snowballs parce qu'on en a plus Et eux ils ont essayé de snowball Donc euh... Mais les snowballs c'est de là bas mec Allo Non c'était là haut Là bas Non c'était là haut T'es sûr Je crois oui Oh Je me rappelle que c'était là bas De toute façon on va croiser la montagne au bout d'un moment aussi ils ce genre là Je suis sûr Il y a la bordure aussi mec. Oui, mais elle est très très lente la bordure, elle a fait exprès. Lointe. Ah, c'est bon, je l'ai. J'ai la montagne. Tu sais, j'ai raison. Je crois que c'est de l'autre côté. Je crois qu'il y en a une de l'autre côté aussi, alors. Go monter. Euh, prendre de, au, au moins euh, quelques stacks de snowball chacun. Elle. C'est <rire> pas c'était l'absolu. Par contre, euh, ce qui nous mettrait bien, c'est ce qu'il nous aurait suivi. Euh non pas tellement Oh si si on reste en haut Quoique il serait capable d'attendre la bordure hein, tellement ils sont <rire> Non, avec son punch 2 il serait au pied de ouf, il nous dérégagerait Il nous faut son punch hein. Ah by bah, Phoenix euh, Ouais ouais C'est le premier full day uh, by Phoenix What the fuck C'est caché là tout tu à l'heure Tu peux même que prendre aussi des... Euh, j'ai pas assez de place dans le enfin, Moi j'ai 4 stacks et tout Euh, t'as encore du bois hein, dans le backpack non j'ai des tables de craft dans mon inventaire, j'ai 8 diamants dans mon inventaire. Je vais, je vais mettre dans le backpack derrière les vidéos. On la placer en plus. 10, 12, 14, 16. C'est bon! Attends, bah, il m'en faut, faut aussi. Sauf que le problème c'est que j'ai euh, besoin que de 3 seaux d'eau. Euh, en soi, ouais. 24, mais. J'ai un RAP de rechange, 162 mon casque... Ouais. Dwarf enlève l'eau, STP. STP avec les poux. Ouais, ouais. J'y prends, hein, de... prends des gars. Tu peux... Euh, soit passer l'appel, soit... Ah euh... oh, putain il est chiant, tiens. Prends -la, moi, prends l'appel. Je t'ai filé l'appel devant toi, ouais, qu'est-ce que tu que, fous mec Mec, grouille-toi là, j'ai envie d'aller pvp On va fight, le balax et tout, mec, si on les drop, c'est juste qu'il y avait un mec derrière, on les aurait fight, on les aurait drop, on les aurait mi Non, moi je, moi, je t'ai dit, je suis pas bon Pourquoi t'es pas bon Je suis nul moi On aurait pu les fight au cac, mec mais Il voilà, ils, ils ont eu la merde. T'as une T4 de Fire Une T3 Fire and Games, c'est la même chose. Non, c'est mieux une T4 de Fire. C'est la même chose. Aïe. Oh, allez, allez suis-moi, dépêche. Qu'est-ce que tu fous Attends, on va des MP. Encore en temps MP non T'es en train de descendre. comme Non non non. Ouais. Je... Non il y a tout le monde. Ouais. Attends que tout le monde vienne, ils vont tous les focus et nous on va pouvoir en profiter. Ils vont tous les focus je te dis et nous on va pouvoir en profiter. Hwi. Ah y en a ils sont vraiment en train de miner Non. <rire> C'est les jeunes. Mais au début tu sais que ça fait un stack de gars. Mais non ben ils disent qu'ils Mec on fight Phoenix c'est la bonne chose Non non non moi je le fight... Mec arrête Arrête de vouloir Mais on le mec on est obligé d'aller au 0-0 non, non on fait le tour Ils vont tous venir S'ils sont très minés, il faut juste faire Ma le force, tour A force mec tout ce qu'on va faire c'est de stuff et tout T'es où Ok Arrête toi On fait le tour on... genre on va dans la forêt et tout J'aurais préféré qu'ils soient en reddit mec genre... Euh... En euh... En euh... Je sais pas moi... Atrium, montre truc comme ça, les KP seraient plus fluides. On pourrait mettre des gros combos, combos parce que là, avec les combos c'est du randomless abusé. Ouais, ouais, Mais je t'assure, t'as Toggle Sprint, t'es OP. Bien sûr que by Phoenix, il classe Z comme d'hab. Toggle Sprint. Là, ils y seront, je peux le dire. Okay, now, walking out, Walking out, le tour. Regarde, regarde Lightbox. regarde, regarde où on peut hit. Regarde d'où on peut hit, regarde, attends, bouge pas au jeu. T'as vu d'où je l'ai hit Ouais, je suis super. Alors, il y a des fois où on peut le soit on doit être proche, soit on doit être super loin. Mais t'as vu d'où je l'ai tué 1, 2, 3, 4 blocs Oh, t'es ma, 4 blocs où je l'ai tué. Non, c'est juste le putain de truc des pitubes. Ouais, non, je sais, ça m'est déjà arrivé au dernier KT, mais en fait, j'aurais gagné. Si, euh, ce serait pas sur parce que j'ai. Mais... le mec avait un niqueur et en fait normalement j'aurais dû le foutre un double coup sauf que comme c'était sur bah j'ai foutu double coup Mais il y a une fois où euh, le, le mec je l'ai foutu tout à l'heure T'es en train de courser un mec je devais le toucher J'étais à, à deux blocs et demi un truc comme ça Le hétais pas je pouvais pas le toucher Est-ce que t'as des blocs Ouais ah, mais plus beaucoup Bah attends je vais Tiens une selle Et je vais prendre un... On a plus de chevaux un... mais là dans miner... le backpack Je vais miner des blocs arrivé bah oui, il y a des De toute façon là, sur la map, il n'y a plus de chevaux. Hein. Ouais, on peut faire des gaps au passage sur monde de terre. Ouais, okay. on peut faire masse, mais bon... Euh, on peut faire cas, 5. On se fera drop-head avant de pouvoir les faire. Il va les bouffer, tu veux dire Hein On les bouffer, tu veux dire Non, on, a le temps, on, peut les, on peut les niquer. Moi je te dis que non, et je sens vraiment, vraiment... Non, arrête, de, de, arrête de partir en négatif, on peut les niquer, c'est juste un mec. Toi, tu veux pas fight. Ouais, je veux pas fight, je veux pas les fight eux. il y a moyen de faire tellement de choses. Ok, y'a rien qui se passe en plus. Genre, ils s'attendent tous. On a pas le choix, euh, je vais. Euh, je pense qu'on va mourir. Mon PC est à 69 euh, mais, sans de mémoire Tu peux redémarrer euh, si, si je redémarre, je vais être mort non hein Non, 69% c'est pas gênant, c'est 80, t'as euh, mis longtemps à revenir à 80. Non, non, c est, c est non, au juste, pendant les changements des épisodes, c'était genre à l'épisode euh, 6 j'étais à 53%, et là je suis mort à 70%. Et alors je fais tab, je suis 70%. En, en gros, euh... soit on va fight maintenant, soit on est mort. Question. Si non, on mais laisse tomber, mais quoi On fait. peut se reco Oui je crois, oui, je, crois. Euh, je, je crois, je le sens pas Tu meurs Non mais bah, je le fais pas Je freeze pendant le fight C'est beau ils ont enlevé l'eau au milieu du 0-0, c'est à dire qu'ils sont 0-0, n'y va pas Ouais ouais ouais go go go Non n'y va pas Mais mec je veux pas les fight, je te promets Mais qu'est-ce qu que tu fais en tous les cas, les roses ils vont se faire, ils vont se faire tuer. La bordure elle va venir, justement, c'est là qu'on va pouvoir en profiter La bordure elle va venir Alors va on va vers les moutons Hein On va vers là alors Par contre cette, euh, cette saison il y avait personne qui a aidé des raiders. Hein. J'avais pas vu ça comme ça. Player, euh, cache-toi un peu. Ah. Non, là tu vas vers la 0. Je sais, mais je cherche Pas ouais, si de sens. Parce qu'ils veulent cross les autres et c'est noob. Ouais, ça c'est. Ils veulent trop leur win. Moi limite j'aurais autorisé. Putain mais où t'es tombé Je pas ce que tu crois. Pas gars de chute Non non non, je vais me Bah écoute moi je te propose, vu qu'on a rien à faire et ça doit tellement pas être intéressant pour les gens qui me regardent. What faire euh, des plongeoirs. What Ah mais ils ont fait une trappe là, d'accord, fais gaffe. T'es où euh, Je suis à côté de toi. Comment t'as vu C'est vrai euh. Ah les bâtards Moi je voulais sauter faire des MLG là et après j'ai vu un trou du coup j'étais en mode Ah, il y a MLG! Vas-y on va sur les arbres. Non, ça m'énerve, mec, c'est bon, ça me saouler sérieux. Night fight. Mec, let's go! Oh, tu... Ah des éponges Ouais non, non c'est 0-0, c'est 0, 0 il est clear d'eau Et alors on reste sur les ors hein. De top puis on les boost pas mais Ils ont un stack de gapel là c'est pas notre plan Deux stacks de gapel Mais alors mec c'est pas les Gapel qui font le qui vont faire le taf Je te dis si, si on gère au cac en gros si on les démonte Si on arrive à les quick drop ils vont peut-être check mais on va pouvoir les. Euh... On leur mettra plus de dégâts que euh, si check tu vois enfin, moi ils sont au P4, là on est mort Il vous enlever' rien? Non, non, non, non, sérieux non, ça vient 0-0. Ah, une pomme. Une trentaine, je crois. Eh! Ouais. Ah, je crois il y avait euh, les. Je crois que c'était les kills. Mais c'est les kills. Attends. Ils ont fait 30 kills. Attends, oh, je vais dire. Ouais, pareil. <rire> à peu près. Oh, oh là là la, mec, mec, Pas les couilles de ce que tu racontes. Je vois pas de quoi tu parles. Là, il est en rose. Quel goulon culé lui. Est sur la tête. Non, on va pas vers 0-0. Fin de l'épisode bah, 7, 7 <rire> en Fight and Tense. Euh,